Amen. Mm -hmm. Je sais euh, tout ça euh, et je sais qu'on est encore joué de l'évolement. Ouais, euh, merci à Moya, Moya, l'artiste, l'artiste dynamique,